Est-ce que tu choisis des pourquoi est-ce que tu crées des choix professionnels qui sont censés à la base t'apporter l'abondance mais qui chez toi éloignent l'abondance Tu veux te retrouver seul, c'est ça que ça me dit. Tu as la priorité de te retrouver seul et isolé. L'abondance ne vient pas en étant seul. Alors, ouais. tu veux être seul et abandonné, sans personne autour de toi. C'est ta manière de te protéger. C'est ta manière de, euh, de, de te sentir en sécurité. Ce système-là repose sur ta crainte de l'extérieur, sur, sur ta crainte des coups, sur ta crainte de... Ouais non c'est tout. Euh, donc c'est pour ça que rien ne vient, que tes choix professionnels ne te font pas gagner d'argent. J'ai l'image de, de te voir très éloigné d'un groupe. Comme si tu étais dans un désert, qu'il y avait un groupe et que là t'as ah voilà, c'est pour ça. Alors, tu as la priorité d'être en groupe pour pouvoir assurer ta survie. Euh, c'est clairement, si je reprends la spirale dynamique, c'est du violet. Tu ne peux pas te départir des autres, tu ne peux pas être en dehors du groupe, alors que tu as un besoin viscéral d'avoir une tradition à laquelle te rattacher, d'avoir quelque chose, une tradition ou quelque chose d'autre à laquelle te lier, pour pouvoir assurer ta sécurité, ce que renvoie l'argent, parce que nous sommes dans un monde où l'argent égale notre survie. Et c'est en cheminant là-dedans que tu vas pouvoir, à un moment donné, bah, passer sur la couleur du dessus, donc le, le rouge, où là tu vas pouvoir. Connecté à tes besoins, connecté à ton identité. Dit autrement, euh, tu ne peux pas assumer d'exprimer tes besoins en étant seul. Tu as besoin des autres pour exprimer tes besoins. Tu as besoin d'un extérieur. Il y a d'autres personnes qui sont capables d'exprimer leurs besoins seuls, qui sont sur un autre plan, sur un autre niveau d'existence, sur un autre niveau de conscience. Chez toi, ça résonne ça. Et donc, quand je touche cette énergie, ça me dit clairement euh, Ouais, se lier aux autres, se lier à la matière, se lier à la mer, c'est ça que la matière renvoie, et accepter la tradition. Euh, ouais, voilà, ça c'est l'information qui fait bouger ta structure. Accepter la tradition et accepter que tu ne peux pas te départir dans une tradition, même si tu veux la fuir. C'est pour ça que tu préfères ralentir. Tu aurais pu choisir des triches et donc de t'éloigner du groupe et donc des traditions. Toi, tu as choisi l'effet inverse. Tu as choisi de ralentir pour expérimenter la pauvreté et donc l'éloignement des traditions. Pour le groupe. Pour le groupe, on est sur l'archétype une, une, un de l'enfant, l'énergie de l'enfant. On se croit plus malin que les autres. On croit du haut de nos cinq ans, on va pouvoir le faire aux autres. On se pense plus malin que sans autre personne. Euh, ce système-là, il cache quoi Il cache notre désespoir. Ah, d'accord. Il cache notre désespoir d'être au même niveau vibratoire que le reste de l'humanité. Au même niveau vibratoire que notre famille. Je ne sais plus qui disait ça, mais c'est une citation, « Si vous vous pensez éveillé, passez une semaine avec votre famille et vous verrez si vous êtes vraiment éveillé. » Et Je trouve que cette, situation, cette citation pardon, représente merveilleusement bien l'énergie du groupe. Et pour la faire bouger, j'avais besoin de poser cette phrase-là. Euh... Ok, personne n'est éveillé. Personne. Il n'y a pas une identité une personne, il n'y a pas quelqu'un sur Terre qui soit éveillé. Tout être humain vit son lot de désespoir. Tout être humain vit son lot d'espoir, de trahison, de réconciliation, de génie, de tromperie, de ressources, d'échec. Et pourquoi je dis ça pour le groupe parce que.. Ah. Alors, on a un seul outil. Ou plutôt, on se fait croire qu'on a un seul outil et on veut taper qu'avec le marteau. Acceptons de, ah, acceptons de sortir de nos dogmes personnels. Acceptons l'altérité. Acceptons le fait que d'autres personnes ont raison et que nous puissions avoir tort quelque part, de leur point de vue, mais qu'on a raison d'une autre. Et compléter le puzzle nommé humanité, c'est accepter l'altérité. Accepter que 1 plus 1 égale 3. Et l'énergie du groupe, ce que, ce que ça m'envoie, c'est qu'on freine quelque part. On, on commence à accepter le côté bah, alliance à l'autre. Je fais coïncider ma pièce du puzzle avec celle de l'autre mais pas trop non plus. Tout ça pour dire que ça me renvoie à la coopération. Si je parle de spirale dynamique, je vous parle en termes en terme de verre. Si vous êtes dans un groupe, une école, une entreprise, une association, un groupement de thérapeutes, vous avez beau être le génie du groupe ou la génie du groupe, vous ne pourrez jamais vibrer à 10% en plus que le groupe. c'est pas possible. Parce que le groupe est une et une seule entité. Une seule et même entité. Et comme solution concrète, je vous propose de jouer avec les règles. D'accepter d'apporter votre patte, votre pouvoir, votre puissance, votre, l'archétype du leader pour ce soir. C'est le thème du groupe. Leadership. Accepter d'être leader en établissant des règles, mais sans s'éloigner des autres. Sans se faire bande à part du groupe. Parce que les autres ont beau vous énerver, Il reste votre miroir et il reste les gens avec lesquels vous fonctionnez. Voilà.